Salut les deux reporters, c'est Elodie. Et pour la première fois, je vais goûter du feu. C'est la soupe vietnamienne typique. Alors, vous voyez, vous avez des nouilles, vous avez du bœuf, vous avez des herbes. Et je peux même ajouter un petit peu de citron comme ça que je verse dedans. Donc euh, là, c'est très chaud. Mais c'est la soupe typique que mangent les vietnamiens le matin, le soir, un peu tout le temps. Bon appétit